Pierre Lapin et ses amis ont toujours pris soin de l'environnement. Ça, c'est poubelle bleue ou poubelle jaune À présent, Pierre Lapin soutient les Nations Unies en devenant un héros de l'alimentation. Quelqu'un a faim ouais Pour remplir son rôle de héros de l'alimentation, il prend soin de notre seule planète. Et il a besoin de ton aide. Venez Voici ce que tu peux faire. Mange plus de fruits et de légumes. Stop Tu dois plus essayer de me manger T'es bienvenue pour tout ça Niam si tu peux, achète des aliments locaux et de saison. Il existe un endroit magique où l'on trouve les plus beaux radis et les meilleurs maïs. C'est le marché. Wow. Cultive un potager. Qu'est-ce que je peux t'offrir Nous avons des pommes, Chut. des tomates. Et gaspille moins de nourriture. Moi wow. aussi, tu peux être un héros de l'alimentation comme yes. Pierre. Dis-moi tout. Apprends comment agir maintenant. Réveillez-vous les enfants On a une mission Plus d'infos sur un.org/fr/actnow.